Vénérable Népola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 5 Les moyens d'existence juste Deuxième partie Trouver des moyens d'existence juste il est possible, arrivés à ce point, que certains d'entre vous soient troublés en se rendant compte que leur emploi ne satisfait pas aux conditions des moyens d'existence justes. Que dois-je faire maintenant, pourriez-vous vous demander Il y a de nombreuses options, y compris des moyens d'améliorer la situation sans avoir à quitter votre travail ou votre profession. Comme je l'ai mentionné, vous pourriez en premier lieu inciter votre entreprise à mettre de l'ordre dans ses actions. Si votre malaise est dû au comportement d'autres personnes sur votre lieu de travail, n'oubliez pas Metta, la technique d'amitié-bienveillance du Bouddha. Les cœurs les plus endurcis peuvent être conquis par l'amitié-bienveillance. Il est dit que rien ne peut faire de mal à une personne qui rayonne l'amitié-bienveillance, pas même les balles ou le feu, et a fortiori le harcèlement au travail. Si vous cultivez une forte amitié-bienveillance en commençant chaque journée de travail, qui sait combien de choses peuvent changer Même d'habituels fauteurs de troubles réforment parfois leur conduite quand quelqu'un, quelque part, leur adresse chaque jour de forts et purs sentiments d'amitié-bienveillance. Essayer cette approche peut valoir la peine, avant d'abandonner un lieu de travail difficile. Même si vos collègues ne changent pas, votre propre cœur s'attendrira de façon certaine. Peut-être commencerez-vous à éprouver de la bonté et de la compassion envers ceux dont les actions vous irritaient beaucoup précédemment. Certains métiers ou situations sont réellement inacceptables et nous pouvons être obligés de partir. Parfois, nous devons faire des sacrifices pour suivre le chemin du Bouddha. Lui-même a dit, dans le Dhammapada, au verset 84, que nous ne devrions pas rechercher la prospérité par des moyens erronés. Quand, ni pour son propre bien, ni celui d'un autre, on ne souhaite ni enfant, ni fortune, ni royaume, ni prospérité gagnée par d'injustes moyens, seulement alors est-on vertueux, sage et juste. Pour ceux qui ont des capacités appréciées ou de bonnes relations, changer d'emploi ou de profession peut être une décision facile, n'entraînant pas trop de sacrifices. Ceux qui ont moins de choix peuvent être terrifiés à l'idée de renoncer à une rémunération régulière, en particulier s'ils ont des enfants à charge. Pourtant, quand les questions d'intégrité personnelle entrent en jeu, nous devons agir. Je ne parle pas d'une quelconque action spectaculaire, impulsive. D'abord, prévoyez tout, le mieux possible. Ensuite, quand vous aurez organisé tout ce que vous pouvez, sautez simplement le pas avec confiance. Il est dit « Ceux qui protègent le Dhamma sont protégés par le Dhamma. » Cela veut dire que lorsque vous faites confiance à ce que vous savez être vrai dans votre cœur, les choses s'arrangent pour votre bonheur suprême. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie et ai toujours trouvé que c'était exact. Voici ma propre histoire d'un saut confiant dans les moyens d'existence justes. Avant de fonder la Bhavana Society, j'ai dirigé pendant environ 20 ans un petit temple de bonne réputation à Washington. J'étais bien établi dans la communauté, dans une position sûre, avec un conseil d'administration fort et entouré par ma famille et mes amis. Pourtant, dans mon cœur, j'avais le rêve de créer un centre de méditation résidentiel, où les gens pourraient venir étudier le Dhamma et pratiquer la méditation. Le Bouddha a répété fréquemment qu'étudier le Dhamma et pratiquer la méditation est d'une extrême importance. Or, je voyais que beaucoup de gens n'avaient nulle part où aller pour faire une retraite et apprendre à méditer. Mes intentions étaient bonnes et ma foi forte. Mes amis et ma famille me disaient « Tu es dans une position prestigieuse, dans le premier temple Theravada des États-Unis, au cœur de la capitale de la nation. Tu ne devrais pas abandonner tout cela. » D'un côté, ils avaient raison naturellement. Quitter Washington pour fonder un centre de retraite à la campagne revenait à sauter d'une position très confortable dans l'inconnu. Le terrain que mon ami Matthew Flickstein et moi avons trouvé pour construire notre centre est situé au fin fond des réserves forestières, dans l'état de Virginie occidentale. La forêt, isolée, si calme et paisible, paraissait un environnement idéal pour enseigner le Dhamma et la méditation. Le terrain était beau, loin de l'effervescence de Washington, mais dans une région de christianisme très conservateur et loin de ceux qui nous soutenaient. La région m'était complètement inconnue, et nous avons commencé le travail sans même connaître une seule personne sur place. Notre nouvelle association n'avait pas de membres. Nous ne savions pas comment nous survivrions. Ma famille et mes amis s'inquiétaient pour mes moyens de subsistance. Certains s'inquiétaient aussi pour ma sécurité, mais je pensais que les gens de la région ne me nuiraient pas, aussi conservateurs fussent-ils, étant donné que je ne leur ferais pas de mal et que je n'étais pas opposé à leur religion. Peu de temps après avoir acheté le terrain, nous plantâmes un panneau près de la route disant ambitieusement « Dama village ». Lorsque j'y suis retourné quelques temps après pour montrer l'endroit à un ami, quelqu'un avait recouvert certaines lettres et maintenant on lisait « Dame village ». Ce qui, avec la prononciation populaire américaine, euh, veut dire « village maudit ». La fois suivante, le panneau avait carrément disparu. Malgré ce genre de présage et tous les obstacles, je me suis engagé toujours plus avant dans ce projet. Presque tous les gens que je connaissais me conjuraient de ne pas le faire. À peine cinq personnes m'encouragèrent. En cas d'urgence, personne ne pourrait venir à l'aide. Ma famille et mes amis sont à Washington, à 160 km de là. Je ne peux pas vous dire à quel point ce fut difficile au début. Même l'ami qui m'avait aidé à créer le centre parut avoir des doutes pendant une période très éprouvante. C'est la confiance dans le Dhamma qui m'a protégé. Mon rêve était de répandre le Dhamma en enseignant et en écrivant, sans rien faire payer. Déjà, lorsque j'étais enfant et novice, quand on m'offrait des cadeaux en échange d'enseignement du Dhamma, je refusais de les prendre. « En grandissant, j'ai appris que le Bouddha interdisait la vente du Dhamma. « Ne soyez pas un marchand du Dhamma, » a-t-il dit. Lentement, avec le temps, les choses prirent forme et nous avons créé un centre de méditation dans la forêt. Des choses stupéfiantes se produisirent. De l'aide arriva de sources inattendues, juste quand nous en avions le plus besoin. Des relations imprévues nous permirent des avancées inespérées. D'une manière ou d'une autre, nous sommes parvenus à faire progresser et grandir notre centre. Ma propre expérience m'a enseigné que lorsque nous suivons l'aspiration de notre cœur à la paix et au bonheur, et faisons des sacrifices par intégrité et par amour de la vérité, les récompenses des moyens d'existence justes viennent à nous. Je sais aussi, toutefois, que les conditions financières peuvent engendrer des choix très difficiles, en particulier pour ceux dont l'éducation et les capacités sont limitées ou hautement spécialisées. Que faire s'il n'existe qu'une seule source d'emploi dans la région Et si vous avez de nombreux enfants, des parents souffrants, ou un enfant à charge atteint d'une maladie chronique et que le seul emploi que vous puissiez facilement obtenir est un travail au magasin de spiritueux local. Qu'en est-il si vous vivez dans une région où la chasse et la pêche sont nécessaires pour subsister Que signifient des moyens d'existence justes pour ceux qui vivent dans des conditions d'extrême privation, ou sont contraints par les détenteurs du pouvoir à entreprendre des activités illégales comme la culture de plantes pour produire des drogues interdites. Si vous êtes dans de semblables conditions, soyez rassuré en sachant qu'aussi longtemps que vous n'avez pas l'intention de nuire, vous n'êtes pas responsable des conséquences néfastes que vous ne causez pas personnellement et directement. Il me revient une histoire de l'époque du Bouddha qui illustre ce point. La voici. La fille d'un riche marchand avait entendu le dhamma et atteint le premier stade d'illumination. Un jour, un beau chasseur passa par la ville en vendant du gibier, et la jeune fille en tomba amoureuse. Sans dire au revoir à sa famille, elle suivit le chasseur jusqu'à sa maison et ils devinrent mari et femme. En tant que femme de chasseur, elle devait nettoyer et préparer les flèches de son mari les filets et les pièges dont ils se servaient pour chasser. Elle effectuait ses devoirs avec obéissance. Le couple eut sept enfants et tous se marièrent. Un jour que le Bouddha examinait le monde avec son œil psychique, il vit que cette famille entière avait la possibilité de parvenir à l'illumination. Aussi leur rendit-il visite. Il alla d'abord à un piège vide installé par le chasseur il marqua l'empreinte de son pied à côté du piège, puis attendit dans les forêts. Lorsque le chasseur arriva et vit le piège vide, avec l'empreinte à côté, il pensa que quelqu'un avait volé dans son piège. Apercevant le Bouddha dans les forêts, il le visa de son arc et s'immobilisa dans cette position. Les sept enfants arrivèrent, à la recherche de leur père, et le trouvant debout, arc tendu, immobile, ils pointèrent également leurs arcs et leurs flèches sur le Bouddha et s'immobilisèrent à leur tour. Finalement, la femme partit à la recherche de sa famille. Elle les trouva visant le Bouddha de leurs flèches. Jetant les mains en l'air, elle s'écria, Ne tuez pas mon père Lorsque la famille entendit ces mots, tous pensèrent que l'homme devait être son père, qu'ils n'avaient jamais vu. Le mari pensa « C'est mon beau-père ». Les enfants pensèrent « C'est notre grand-père ». Leurs cœurs s'emplirent d'amour pour l'homme et ils déposèrent leurs armes et s'inclinèrent. Alors le Bouddha leur enseigna le Dhamma et tous parvinrent au premier stade d'illumination. Plus tard, après que le Bouddha eut regagné son monastère, ses moines curieux lui posèrent une question. Comment se fait-il que cette femme ait pu préparer les arcs et les flèches et les pièges pour aider à tuer des animaux après avoir compris le Dhamma Le Bouddha expliqua que la femme ne participait pas à la mise à mort des animaux. De plus, elle n'avait pas le désir de leur faire du mal. Elle faisait simplement son devoir de femme de chasseur. Puis le Bouddha expliqua plus avant, La pomme sans blessure peut sans danger contenir du poison. Tout comme sans blessure, le poison ne peut entrer, le mal ne peut pénétrer l'esprit innocent. De même que votre main peut contenir du poison, Tant que la pomme n'a pas de blessure par laquelle le poison puisse entrer, les actions malfaisantes ne peuvent vous nuire si vous n'avez pas l'intention de faire du mal. Bien que la femme du chasseur préparât les instruments pour tuer des animaux, elle ne le faisait que pour obéir à son mari, car à cette époque, dans cette culture, une épouse n'avait guère le choix. L'absence d'intention maligne de la femme protégeait son esprit des conséquences négatives de ses actions. Comme elle ne voulait aucun mal aux animaux, ses actions étaient innocentes. Si vous avez le sentiment que votre manière de gagner votre vie est mauvaise, mais savez avec certitude qu'aucune autre possibilité n'est disponible pour vous permettre de survivre, vous et votre famille vous pouvez progressivement essayer de trouver une meilleure situation. Dans l'intervalle, faites rayonner l'amitié-bienveillance sur tous ceux qui sont impliqués dans votre activité et calmez votre esprit en restant concentré sur vos bonnes intentions. Si nous nous fixons pour but des moyens d'existence justes. À mesure que notre pratique mûrit, nous pourrons progressivement nous en rapprocher. En fin de compte, votre travail devrait activement promouvoir le bien-être spirituel de tous ceux qui sont impliqués, car votre comportement influence les autres. Je connais un couple qui a créé une entreprise familiale qui construit de charmants jouets en bois, conçus pour être parfaitement sans danger pour les enfants. Au fil des ans, ils agrandirent leur affaire dans une localité pauvre, apportant du travail à beaucoup de gens. Plutôt que d'obliger les ouvriers à venir travailler à l'usine, ils leur fournirent matériaux et formations et les autorisèrent à fabriquer les jouets à la maison, en les payant à la pièce une fois le travail terminé. Cette approche permit aux ouvriers de centrer leur vie autour de leur famille, et d'alterner travail et détente selon leurs besoins. Parfois, les gens me demandent « Comment puis-je trouver une façon juste de gagner ma vie ?» Comme j'ai la même profession depuis l'âge de 12 ans, je ne suis sans doute pas le mieux placé pour dire aux autres comment choisir une nouvelle carrière ou effectuer une recherche d'emploi. Toutefois, je peux vous dire ceci. La manière de trouver vos moyens d'existence juste est la même que pour commencer toute grande entreprise. N'en faites pas une montagne. Faites simplement ce qui convient, une chose après l'autre. Mettre en œuvre les moyens d'existence juste. Accepter que notre travail soit un aspect de notre pratique spirituelle n'est pas facile. Beaucoup de gens l'excluent de leur vie spirituelle. Toutefois, lorsque nous nous asseyons pour méditer et passer en revue nos actions passées, nous sommes obligés de reconnaître que les choses que nous faisons au travail sont nos propres actions, même si elles sont suscitées par un patron ou inévitables car elles font partie de notre poste. Mentir est toujours mentir, même si nous sommes payés pour cela. Nous aurons à supporter les conséquences présentes et futures de ce que nous disons et faisons. Aussi, devrions-nous maintenir le même niveau d'éthique dans les activités liées à notre travail que dans nos autres actions. De même que pour la parole et l'action juste. Les moyens d'existence juste exigent que nous purifions continuellement notre comportement, que ce soit à la maison ou au travail. Quand nous travaillons dans un poste satisfaisant aux moyens d'existence justes, nous devrions au long de chaque journée de travail rester sensibles aux questions de moralité à mesure qu'elles se présentent. Nous devons être très clairs quant aux cinq préceptes et prendre soin de ne jamais les violer. Les questions morales qui ne les impliquent pas directement demandent que nous réfléchissions pour savoir si nous pouvons vivre avec les conséquences de nos actions. À mesure que s'approfondit notre pratique méditative de l'attention, il est possible que nous développions tellement de calme et de patience qu'une situation antérieurement inacceptable ne soit plus un problème et que presque tout travail honnête soit parfait pour nous. La considération la plus importante est qu'un travail n'interfère pas sur notre capacité de progrès spirituel. Tant que nous ne faisons pas de mal en infrégnant les préceptes ou en nous retrouvant impliqués dans d'autres situations perturbatrices quant à leur éthique, notre esprit peut se calmer et s'apaiser. Avec un mental calme et paisible, nous pouvons grandir. Une fois que nous avons déblayé les obstacles, le reste s'arrange tout seul. La situation peut être comparée à notre façon de rester en vie. Quand nous avons faim, nous mangeons. Quand nous avons soif, nous buvons. Nous mettons un chandail quand nous avons froid. Nous faisons en sorte d'éviter d'être malade. Nous évitons les activités et les situations nocives et dangereuses. Mais nous ne nous promenons pas en disant « je veux vivre ». « Je veux vivre. » Si nous prenons simplement soin de nos besoins fondamentaux, le corps se maintient en vie tout seul. De même, pour les moyens d'existence justes, notre seule responsabilité est d'éviter de nous faire du mal à nous-mêmes et d'en faire aux autres, de manière à rester calme et paisible. Tant que notre esprit est calme et paisible, nous pouvons méditer et progresser sur le chemin du Bouddha vers le bonheur. Et si nous souhaitons progresser plus rapidement, nous pouvons rechercher des emplois qui nourrissent notre pratique et nous font avancer plus vite. Un tel travail offre des situations qui stimulent nos zones de faiblesse. Il nous oblige à les travailler, mais ne nous submerge pas il évite de nous mettre dans des situations que nous ne sommes pas prêts à affronter. Par exemple, celui qui cherche à cultiver des états de concentration subtils et sublimes peut être le mieux servi par un emploi offrant un travail facile, de routine, ne créant pas de tension. Celui qui cultive délibérément la patience peut s'épanouir dans une situation nécessitant de relever des défis et de travailler avec des gens difficiles. Pendant votre séance de méditation, prenez un peu de temps pour effectuer le questionnement à trois niveaux, afin d'évaluer dans quelle mesure votre travail actuel constitue un moyen d'existence juste. Il est possible que vous parveniez à la conclusion que certains de ces aspects ont besoin d'être améliorés. Demandez-vous alors ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour rendre votre situation professionnelle plus activement utile à vous-même et aux autres. Point clé pour se souvenir des moyens d'existence justes. Nos moyens de subsistance ne devraient pas entraver notre développement spirituel. nous pouvons évaluer si un emploi remplit les conditions pour être un moyen d'existence juste par un questionnement à trois niveaux. Au premier niveau d'interrogation, nous examinons si un emploi est intrinsèquement nuisible aux autres ou à nous-mêmes. Au deuxième niveau, nous examinons si un travail nous conduit à enfreindre l'un des cinq préceptes de moralité. Au troisième niveau, nous nous demandons si d'autres facteurs, en relation avec le travail, nous créent des difficultés pour calmer l'esprit. L'amitié-bienveillance peut améliorer une situation professionnelle difficile. Si vous n'avez pas d'intention malveillante, les conséquences défavorables d'un emploi ne feront pas de mal à votre esprit. Des moyens d'existence juste sont un but à atteindre progressivement à mesure que notre pratique spirituelle mûrit.